Ce qui, qui me plaisait le plus, c'est quand on venait en vacances avec les jeunes enfants, on venait, euh, on passait par ici. La chose qui me surprenait, c'était l'air pur, l'air pur. Puis euh, je me disais, un jour, je vais venir rester par ici. Puis ça s'est concrétisé. Dimanche dernier, le 25 août, euh... On a fêté nos, nos 30 ans dans, dans le Bas-Saint-Laurent. Imaginez la terre comme un jardin d'Éden, horizon sans frontières, américaine où personne ne Quand mon père et ma mère se sont rencontrés, ils venaient souvent en vacances ici, puis ils sont tombés en amour avec la place. Ils se sont dit, un jour, c'est sûr qu'on va venir s'établir ici, à trois pistoles. Fait que moi, quand j'étais petite, on venait souvent, et j'ai quand même beaucoup de souvenirs avec la place. Qu'est-ce qui nous avait le plus euh, émus et nous avait donné un coup de cœur, c'était la vue. C'était un rêve pour moi de, de voir le feu de Ma venue au Bas-Saint-Laurent, ça date déjà de 30 ans. J'ai quand même beaucoup déménagé. Euh, Je déménageais à environ à chaque 3-4 ans à une nouvelle place. Et ça fait 3 ans que moi et ma mère, on a déménagé ici. Les souvenirs, ça va jusqu'en 1989, où ce qu'on a quitté, euh, un petit village près de Saint-Hyacinthe, euh, ça s'appelait Saint-Ub, on avait une petite terre. là. Euh, ma conjointe et moi, on travaillait tous les deux. Des bons emplois. Mais, le jour au lendemain, je me sentais un peu fatigué de travailler à la même place. À 40 ans, des fois, on veut faire d'autres euh, projets. Puis, euh, ma femme, là-dedans, c'était mo moins sûr pour elle. Un certain matin, bien, en regardant les petites annonces, il voit terre à vendre à Saint-Jean-de-Dieu. En revenant du travail le soir, on téléphone et on prend rendez-vous. J'ai dit, on va-tu faire un tour dans le bas du fleuve, puis euh, on verra après. Il y avait eu une pluie. L'odeur, l'odeur qui était différente, c'est ça qui nous a imprégnés en premier. C'est un peu fou, là. quand on dit notre maison pas à vendre, on donne 2000$ pièces d'acompte sur euh, la, la future maison, on saigne le papier. Puis euh, une semaine après, la maison était à était vendue. Deux mois après, le 25 août, on déménageait. Déménager ici, ça n'a jamais vraiment été un choc parce que je le savais depuis que j'étais tout petite. Mes parents me l'ont dit des années en avance, là. je pense même dix ans en avance. Là. Je me rappelle, j'étais tout petite, euh, j'avais cinq ans puis mes parents m'avaient annoncé ça puis genre j'étais vraiment heureuse. Là. Mes parents voulaient que ce soit leur dernière maison. T'sais, tout a été prévu pour ça depuis vraiment longtemps. Mais quand j'ai déménagé, par exemple, à saint mais je savais que c'était en attendant de déménager. Alors, il restait quatre ans avant de déménager à Trois-Pistoles. Même chose pour Boucherville. Puis c'est pour ça que je ne me suis jamais vraiment attachée aux autres places, parce que moi, dans ma tête, ça a tout le été un décompte dans combien d'années que je déménage à Trois-Pistoles. Je me rappelle oui toujours. On a mis notre système d'alarme en marche pour le prochain propriétaire. Puis Céline a si bien pleuré. Ça, ça lui faisait ta pute. Euh, Céline a pleuré jusqu'à Québec. <rire> Puis, euh, rentré à Québec, on a entendu une chanson de Joe Walker Repartir à zéro. Ça me fouettait, puis je pensais à fouetter c'est <rire> pour le dire regarde, on commence une vie. Reparti à zéro. <rire> puis là, après ça, on, on, on a comme euh, passé le pont de Québec. On aurait dit qu'on changeait complètement. Le climat changeait. On sentait déjà les, les influx de, du fleuve. On était comme vivants, là. J'ai cinq sœurs, puis quand je suis déménagée ici, j'étais tout seule, malheureusement. Parce que quand on est venu ici, pas mal toutes mes sœurs avaient l'âge de partir en appartement. Ça ne m'a pas fait grand-chose parce qu'on était déjà en garde partagée. Ma belle-mère et mon beau-père ont resté avec nous quelques mois pour m'aider puis quand tout le monde était parti à l'école, à l'université, puis les beaux-parents à... ont parti, là on s'est retrouvés toutes les deux tout seuls. Puis là, ça a été un petit choc. Au bout de cinq ans, mon garçon, il a dit, papa, c'est ton, euh, ton rêve, à toi. Moi, j'avais un autre rêve, c'était d'avoir une grosse, grosse ferme. Ça m'a fait de la peine qu'il parte, là, mais euh, j'ai compris qu'il voulait faire d'autres choses. Il vient à Saskatchewan pour jouer au moins une fois par année sûre, là Je ne dis pas que dans dix ans, il ne voudra pas revenir en région ici. L'année prochaine, je vais déménager à Québec pour aller euh, au cégep. J'ai choisi d'aller à Québec parce que ma soeur, cest habite déjà là. Puis C'est pas loin de trois pistoles, c'est juste deux heures de voyagement. Je vais être quand même proche de ma famille et je vais pouvoir en même temps avoir un peu comme mes distances. Après avoir fini mes études à Québec, j'ai pensé peut-être aller à Montréal euh, pour commencer à travailler en design graphique. Puis quand il va être plus le temps euh, de s'établir, j'ai pensé peut-être revenir dans le Boston là. le Ne plus courber les chines, avancer sans peur, imaginer la terre comme un jardin d'Éden. J'ai l'île de soins soir en vacances, il un chalet près de chez il y a trois ans, ils ont, ils ont construit cette belle maison-là. Ici, la Maison-Doupe, et c'est des nouveaux aussi qui viennent de Montréal. Ça fait environ 7-8 ans qu'ils sont là. Nicolas, ça fait déjà au moins une quinzaine d'années qu'il est arrivé ici. Charles, qui a resté longtemps à Montréal, mais il était natif de l'Île-Verte, ce là Ah, un nouveau. Un nouveau. Je te ça fait quelques mois qu'il est arrivé. Reparti! Un zéro.